Wow, tout ça c'est pour moi. Ah hein. et c'est pour qui C'est pour toi Je suis. Très, très sûr. Absomie, oui. Non, toi aussi. On se connaît, non Pourquoi quand tu fais ça <rire> Et papa Papa est là. Et maman Maman, tout le monde est là. Non, là où tu veux, cher. Là où tu veux. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Non. Il va. Non. Le vote au c'est wow. de l'amour! Abyss! Comment tu vois? Tu as quoi? C'est quoi? Oui, ça nous va pas. C'est ma chérie, c'est madame. Il s'appelle Abyss. Comment ça? Tu es? Eh. Oui, c'est mon ami. Vieille date. Ah là, eh, ça c'est eh, bien ça. Vieille date. Mais <rire> tu as quoi? En fait, je vais pas te voir, <rire> un ami. Bon, de mon... Peut-être dedans. Je viens. Le ça ne va plus. assez le tout Et Madame, Oui, il à l'hôpital Il on des amis, tu mon ami Il y a, ouais, oui, a <speaking C 'est�unia> millions. <affairs> Vraiment, je suis en train de me dire. Ça va, ça ça va. Tu vois? Hein? Au lieu de m'appeler bien, ça va, il y a des gens qui me disent non. quoi ce que tu as dit? Tu peux me dépenser de l'air, tu peux dépenser de l'air. Même si c'est quelque chose là, il faut me trouver. Je me suis c'est bon. Ce qu'on va faire, sans te mentir, là où je suis maintenant, je suis à sec. Ah ouais? Je suis en train de Même avant de venir ici, c'est que essence de l'hiver, je suis en train de me faire un petit peu. Tu as dit que tu es un peu à mon ami. Je dis, on va s'appeler. C'est ta voiture, non C'est ma voiture. Je te jure. On est ensemble. Mathéo, Mathéo, Olio, Asia. Hein Maoli On est ensemble. Tout à l'heure. Hein Ma mon frère. Tout à l'heure. Hein Mon frère, tout à l'heure. A fond, tonton. Hein? ne cool ce N'est-ce pas? pas? Hein? nest C'est pas? ce ce C'est C'est pas à foutre toi hein? Non Mais il avait dit qu'il n'avait pas l'argent Est-ce que je dois lui mettre ça bon, je, je retourne à l'hôpital à c'est